Donc bonjour, nous allons voir dans cette deuxième vidéo euh, l'espace via. Donc comme vous pouvez le constater, il est divisé en trois parties. Donc je vais vous présenter ces trois parties en commençant par celle de gauche. Donc à gauche, vous aurez ici euh, la liste des participants à votre classe virtuelle. Euh, un petit peu plus haut, vous avez des accès à autoriser euh, au niveau de la vidéo, au niveau de l'audio. Nous avions déjà vu que vous pouviez partager votre état en cliquant sur la main, et notamment demander la parole en cliquant sur « lever la main ». Ainsi, l'animateur entend une petite sonnerie et vous donne la parole. Si vous souhaitez diffuser votre vidéo, vous allez donc afficher les options de vidéo, et peut-être aurez-vous à autoriser hein, cet accès, donc ce sera une petite fenêtre hein, qui va s'ouvrir, il faudra cliquer sur « Autoriser ». Sinon, vous avez juste à cliquer sur « Diffuser ma vidéo », ainsi les autres participants peuvent vous voir. À côté, la même chose pour le micro. Si vous cliquez, vous allez pouvoir diffuser votre voix en cliquant sur « Diffuser ma voix ». N'oubliez pas de régler le volume. Voilà, donc dans l'espace de gauche, hein, vous allez voir arriver les participants un à un. Et vous allez pouvoir également chatter avec vos participants. Par exemple, là, j'ai écrit « Bonjour ». Un autre participant peut prendre la parole et écrire tout en bas. Comment allez-vous Vous voyez que vous avez un espace ici pour euh, chatter. Alors, je vais passer maintenant à l'espace de droite. Euh, normalement, vous n'avez pas accès si vous êtes juste en mode participant. Seuls les animateurs peuvent passer d'un document à un autre. Hein. Mais vous voyez que dans l'espace de droite, vous avez plusieurs documents qui vont être projetés dans l'espace central. Alors là, comme je suis animatrice, je vais vous montrer que dans l'espace de droite, je peux projeter une image, je peux projeter un document PDF de plusieurs pages, et passer d'une page à une autre. Je peux projeter un diaporama, et passer plusieurs pages également. Je peux projeter un lien, et proposer aux participants d'accéder au lien. Donc vous, en tant que participant, bah vous n'aurez plus qu'à accéder. Et euh, l'animateur peut vous projeter un tableau blanc. Alors C'est là que vous allez être plus actif. Et donc là, si je prends euh, l'outil texte ici, et que je souhaite écrire non pas en violet, mais en bleu, je sélectionne le bleu, je positionne mon curseur à l'endroit où je vais écrire, et là donc, je vais dire bonjour. Voilà. Alors si toutefois je souhaite supprimer ce, ce, ce bonjour, je reprends ici l'outil de sélection, je me positionne sur ce que j'ai écrit, et je le mets à la poubelle. Donc vous voyez que l'espace central, c'est un espace de projection, mais c'est un espace aussi où vous pourrez être actif, soit par l'intermédiaire d'un tableau blanc, soit par l'intermédiaire d'un sondage. Voilà, à très bientôt